Bonjour à tous, je suis Catrice, la voix derrière les autres. Je prends aujourd'hui la parole pour vous raconter ce qui se passe sur le podcast actuellement. Vous l'avez sans doute remarqué, le ton et l'angle des questions a pas mal évolué sur les derniers épisodes. Quand on a lancé les autres, il y a un peu plus d'un an, la volonté finalement c'est de mettre en valeur les gens ayant fait une reconversion professionnelle et on disait sans rapport avec leur formation d'origine. L'idée derrière, c'était de dire, quand on regarde les diagrammes d'insertion professionnelle euh, qu'on voit souvent dans les euh, dans les formulaires sous, pour les grandes écoles, il y a souvent les, euh, des grandes proportions sur les commandaires. Il y a 30% de personnes qui vont travailler dans l'industrie, autres personnes qui vont faire du conseil, d'autres qui vont lancer leur boîte. Et il y a toujours une catégorie qui s'appelle « autres », les 1%. Et cela finalement, c'est jamais ce qu'ils ont fait. Et l'idée derrière les autres, c'était de donner la parole à ces 1% en considérant que eux aussi ont des choses intéressantes à dire. Et au fil des épisodes, je me suis rendu compte que. en fait il y avait des profils très intéressants, mais qui ne s'étaient pas forcément reconvertis, et qui ne rentraient pas dans la ligne choisie pour les autres. Et en creusant, on s'est rendu compte qu'on était peut-être passé à côté de quelque chose, que finalement, les euh, personnes ne se reconverties par plaisir de se reconvertir. Et qu'en fait, la reconversion est un moyen qui permet d'accéder à quelque chose. Et c'est ce, ce dont on se rend compte. Et que finalement, cette autre chose, euh, on essaie de mettre des mots de, dessus, mais c'est pas forcément évident. On, il peut s'agir d'une recherche d'un équilibre de vie. En disant finalement, la seule façon d'être bien dans sa vie personnelle, c'est d'être bien dans sa vie professionnelle. Et que du coup il y a cette recherche euh, là, d'équilibre de vie, ça peut aussi être une quête de sens, en disant je ne trouve pas de sens dans mon travail actuellement, et euh, finalement est-ce que dans la passion que j'ai depuis toujours, ce serait pas un moyen, en me professionnalisant dans un domaine qui me plaît, de redonner du sens à ma vie Voilà, donc c'est un peu les questions qu'on se pose actuellement, et le podcast il évolue dans ce sens. On se tourne vers des profils différents, on a des angles différents pour justement trouver cette réponse. Donc on est dans cette phase qui est très exploratoire et on se donne jusqu'au mois de décembre pour explorer et ensuite converger et faire évoluer la ligne du podcast. Je vous tiendrai informé des différentes évolutions et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Merci et je vous laisse en compagnie de Mélanie, l'interviewée de ce jour. Qui a fait le choix, après un diplôme en agroalimentaire, de se consacrer à la danse Bon épisode Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui offre une vitrine aux personnes exerçant une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Je suis aujourd'hui en compagnie de Mélanie, donc j'ai connu au BNE il y a quelques années. Du coup, Mélanie, comment est-ce que tu vas Mais Ça va bien, en forme. On ce vendredi. Prête pour l'interview, ouais. Bah, je te propose directement de rentrer un peu dans le vif du sujet, si on commence au lycée, par exemple. Ok, pas de souci. On va commencer à partir de cette période-là. Alors au lycée, du coup, j'ai pris la filière S. Ouais. Sans grande conviction, parce que je n'étais pas spécialement très calée en maths. Ok. <rire> Mais plus en biologie, en fait. J'adorais plus tout ce qui était sciences du vivant. Et en fait, euh, à la fin de mon bac, je me suis un peu posé plein de questions sur ce que je voulais faire. Et dans la famille, il y avait déjà mon cousin qui était parti en école d'ingénieur. Mmh. Et du coup, effectivement, c'est vrai que le côté école d'ingénieur m'attirait un peu. Et puis, comme j'étais bonne en bio, bah, je me suis dit, ok, je vais choisir une école qui est un peu plus ciblée sur tout ce qui est sciences du vivant. Et okay. c'est comme ça, en fait, en cherchant euh, que j'ai trouvé en fait la salle Beauvais. Et du coup, euh, je me suis dirigée vers, vers cette école. Pourquoi est-ce que as, tu ne choisis pas une école sur Paris euh, Parce qu'il n'y en a aucune qui t'intéresse Ou euh, c'est l'occasion de t'émanciper aussi Oui, c'est vrai qu'il y avait un côté euh, émancipation. Et mmh. puis, il y avait un côté aussi... Alors ça, c'est marrant, c'était beaucoup plus... Euh, euh, comment dire Inconscient comme choix, dans le sens où euh, j'étais... Au lycée, avec des profs qui étaient très exigeants en fait, mmh. et qui un petit peu ont, ont, un, ont un peu cassé mon parcours dans le sens où euh, direct ils m'ont dit euh, oui euh, tu arriveras pas en prépa, euh, c'est pas la peine que que tu tentes. Et en fait, effectivement, j'ai pas tenté de rentrer en école prépa ouais. pour pouvoir faire les écoles sur Paris. Je me suis naturellement dit bon bah ok euh, je veux prendre une école avec prépa intégrée, ce sera plus facile quoi. Ok. Et c'est comme ça qu'après j'ai fait mon choix pour aller euh, vers Beauvais en fait. D'accord. Et du coup, tu sors de la salle, euh, tu te projettes directement dans le monde professionnel. Comment est-ce que ça se passe Alors euh, difficilement, parce que du coup, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études au ministère de l'Agriculture okay. sur une thématique euh, du développement durable, euh, le gaspillage alimentaire. Okay. Et en fait, du coup, le stage était hyper intéressant parce qu'effectivement, en institution publique, on a la chance de bah, d'avoir en fait un panel d'acteurs qui vient, euh, qui, qui qui tourne autour de, de ces sujets-là. Mmh. public, privé, on a vraiment tout et euh, et puis comme c'est central, bah on a vraiment toutes les infos qui remontent en fait. Alors ce qui était génial, c'est que je voyais un peu tous les projets qui pouvaient être menés euh, en termes de gaspillage alimentaire <rire> et c'est vrai que c'est une thématique qui m'a beaucoup plu. Okay. Après l'inconvénient, c'est que à ce moment-là, c'était encore difficile de percer d'un point de vue professionnel en fait. Soit c'était beaucoup d'initiatives, mais enfin euh, qui étaient avisées pour, pour des particuliers. Et, euh, et du coup, pour les particuliers, pour le moment, c'était un peu difficile de se rémunérer, en fait, mmh. via ces initiatives. Et puis après, c'était euh, très ciblé dans le monde professionnel, et euh, ça se retrouvait très vite, en fait, en province, en fait. D'accord. Et comme je voulais rester sur Paris, parce que j'avais beaucoup d'activités de danse. Okay. <rire> voilà, il y a eu un compromis à trouver où finalement je suis restée à Paris et euh, j'ai continué à progresser en danse. <rire> et le gaspillage alimentaire, je continuais à suivre, mais plus euh, en termes de veille et d'information de ce qui se passait à droite à gauche. Quoi. Ok, du coup ton stage se fini Ouais, mon stage se fini Et là, qu'est-ce qui se passe <rire> Et là, qu'est-ce qui se passe <rire> Ben, bah, c'était un peu difficile de se retrouver avec soi-même, de faire son CV et de se dire bon, bah maintenant on est dans la vie active. Bah, ah ouais. Retrouver du boulot. Donc, en fait, le premier boulot, d'ailleurs, c'est très drôle, ça a, été, euh, ça a été de faire de l'audit euh, pour, le, pour le Haut Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, ouais. <rire> qui est du coup une, une mission que j'ai trouvée grâce à mes activités au BNUI, tout simplement. Mmh. Et, euh, et ensuite, ça a enchaîné sur un deuxième emploi qui était aussi, lui, grâce en fait à toutes mes activités associatives, parce que c'était mon directeur d'école d'ingénieur qui m'embauchait. <rire> Okay. Alors, du coup, forcément, euh, ça restait dans un cadre euh, connu mm -hmm. et avec des personnes que j'avais, enfin, qui connaissaient et savaient comment je fonctionnais, en fait. Mais c'était pas encore euh, exactement ce que je voulais faire. Ça me plaisait, c'était intéressant. Mais c'était pas, euh, pas des sujets qui me tenaient à cœur, euh, comme la danse. Ok. Euh, et ensuite, euh, t'as eu des, des expériences plus significatives, plus marquantes, tu me disais Alors après... Euh... Après, je, je continue bon. à, Oui, exactement. Je continue mon petit parcours professionnel à chercher et, euh, et je commence un service civique chez les pompiers. OK. Alors là, pareil, je okay. passe euh, sept mois en caserne. Donc c'est vrai que c'est une expérience aussi euh, hyper enrichissante parce que là, on se, on se retrouve vraiment confronté à soi-même et à voir ce qu'on est capable en fait, de, de faire et de tenir. Mm -hmm. Parce que du coup, chez les pompiers, on a une multitude d'expériences et, euh, et d'interventions. D'accord. On peut faire des naissances, comme on peut arriver sur intervention où il y a des décès. Donc, il faut. Là, c'est. Voilà. Soit le corps est prêt, soit on n'est on pas prêt. Et voilà, on pas... ne peut pas. Comment dire Accepter euh, ce type de situation. Sachant qu'en tant que service civique, toi, tu as les mêmes missions qu'un qu autre pompier de. Ton... Oui, exactement. On est... Alors, on ne part que sur des interventions de secours à victimes. On ne part pas sur des interventions feu. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une autre formation très complète. Mais par contre, on est formé comme un pompier à faire du secours à victime, en fait. D'accord. Du secourisme. C'est ce qu'ils appellent. On a la même formation et on part sur intervention. On est dans le camion. On est considéré comme un équipier opérationnel. Donc, effectivement, ils font pas la distinction. S'il y a un arrêt cardiaque, on part sur une mission pour, pour réanimer la personne. Ok. Et, euh, et donc c'est vrai que bah il y a une partie euh, émotionnelle que là on peut pas gérer quoi. On a beau être formé en théorie sur tout ce qu'on veut, mais en fait quand on arrive sur l'intervention bah voilà c'est le, le corps et l'esprit soit ils sont capables de réagir, soit ils sont incapables et dans ces cas-là bah on n'est pas fait pour ce métier-là quoi. Il y a vraiment euh, c'est assez radical. Et du coup toi t'étais faite pour ce métier-là? Alors effectivement, ça me plaisait énormément mmh. et euh, effectivement sur des interventions assez, euh, assez impressionnantes, euh, j'arrivais à tenir. Après, il y a impressionnante et impressionnante. Hein. Euh, c'est vrai que le plus dur, c'est vraiment de quand on voit, on discute avec la personne, elle est encore en vie et avoir cette transition de plus l'avoir animée. Ça, c'est des choses où l'esprit, pour le coup, ça fait extrêmement bizarre. En fait, j'ai eu de la chance, soit je suis arrivée la personne était encore euh, du coup en vie et elle n'a pas changé d'état, entre guillemets. Après, ou soit je suis arrivée et la personne était déjà décédée. D'accord. Ou pas encore, parce qu'il faut que ce soit, du coup, euh, c'est un médecin qui valide euh, l'heure de décès, etc., mais qui n'était pas, euh, pas animé en fait. Et c'est inconscient, mais en fait, la personne, on ne lui a pas parlé, donc on est là, on agit, on est vraiment... Euh, Juste opérationnel à faire nos gestes sur cette personne, en fait. Et l'objectif, c'est voilà, c'est masser, on masse. Point. Et quand on nous dit d'arrêter de masser, on s'arrête de masser et c'est le médecin qui prendra la décision. D mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus le changement d'état et de voir des, voilà, après des, des petits enfants, c'est vrai que là, ça peut être beaucoup plus choquant. Enfin, c'est, voilà, c'est, il y a plein de situations, en fait. Et pour le coup, il euh, y, y en a qui peuvent nous affecter. Après, bien sûr, ils sont, enfin, comment dire? Il faut en parler c'est c'est beaucoup de communication aussi euh, pour se libérer de des choses qui peuvent être vues justement euh, dans ces situations là quoi d'accord tu me disais toi qu'il y avait de des euh, des interventions qui t'avaient marqué notamment du fait de de cadres en détresse qui avaient ce ce, ouais. ce recours là d'appeler les pompiers parce qu'ils... Oui. C'est vrai que j'étais, euh, j'étais dans un secteur euh, où il y a une grosse activité euh, de bureau. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on était amené parfois à intervenir dans des bureaux où il y avait tout type de situation. Il y avait des personnes de 50 ans qui, qui se retrouvaient avec des tachycardies, donc une augmentation du rythme cardiaque mm -hmm. très élevé. Alors qu'ils n'avaient pas du tout une activité sportive euh, <rire> qui, qui ressemblait à ce genre d'activité cardiaque, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et, effectivement, ça fait réfléchir. Et quand on discute avec eux, on voit la quantité de stress, en fait, qu'ils ingurgitent depuis 10 ans, enfin, 20 ans. Et à aucun moment, leur corps, en fait, a été capable de se poser et d'être détendu, en fait. Et voir cette quantité de pression et voir à quel point, c'est marrant parce que c'est pas des choses tangibles, en fait. C'est des choses qu'on reçoit, sont, enfin, c'est des, j'interprète ça comme des formes de vibrations. en fait. Et, euh... et en fait, ça, ça pollue le corps énormément, en fait. Et les gens arrivent voilà, à, des, à des états de saturation extrême euh, à l'âge de 50 ans où bah, ils n'en peuvent plus, ils sont à bout, et du coup, ils font quoi bah, Ils appellent les pompiers et puis ils se rendent compte que bah, la vie, là, elle est précieuse. Quoi, et qu'à un moment, on ne peut pas rattraper euh, les 30 ans euh, qu'on a derrière soi euh, de mauvais traitements de son corps. Quoi. Mmh. Ça, du coup, ce, euh, toi, ça t'a fait réfléchir en te disant bah, « Finalement, je n'ai pas envie de... » de me retrouver dans ce genre de situation donc euh, ça. il faut que je choisisse bien euh, ce que je veux faire c'était plus aussi ouais, une espèce de réveil en mode euh, non enfin c'est important de choisir en fait, ce qui nous plaît et de faire quelque chose qu'on qu aime qu'on apprécie ou avoir au moins un cadre beaucoup plus respectueux des personnes au quotidien plutôt que se retrouver dans des, dans des espèces d'usines infernales euh, où euh, on est juste, euh, enfin il y a une cadence qui est demandée et qui est pas soutenable pour le corps quoi, supportable pour le corps et après, ton service civique, du coup Alors, après mon service civique, j'ai quand même un petit peu creusé, parce que la mmh. partie secourisme m'intéressait. Donc, j'ai rencontré une, une capitaine, une femme, euh, pour lui poser des questions, pour comprendre comment elle, elle organisait son, son métier. Donc, c'est okay. vrai que j'ai fait un petit peu mon travail d'enquêteur, à poser des questions, même à rencontrer euh, d'autres hommes pour savoir comment... Euh, d'autres hommes pompiers pour savoir comment ils, ils travaillaient, comment ils organisaient leur vie au quotidien. Et, euh, et en fait, j'ai finalement choisi de pas prendre cette branche-là, okay. parce que parce que c'est c'est très masculin comme univers. Femme chez les pompiers, c'est compliqué. Il y en a pas beaucoup, oui. Il y en a pas beaucoup et euh, et aussi en fait pour re-rentrer chez les pompiers quand on n'a pas euh, du coup euh, une formation euh, qui suit le comment dire la prépa militaire et ensuite l'école militaire, on rentre en fait. Euh, on peut intégrer, on passe les concours de l'armée, en fait, mmh. et on intègre comme un master 2, on a encore deux ans de formation, et on n'est pas sûr de re-rentrer dans les pompiers, en fait. Au sein de l'armée de terre, il y a plusieurs corps militaires, et ça veut dire qu'on peut être sélectionné pour, pour d'autres corps de okay. l'armée, et on est formé aussi au port d'armes. Et ça, du coup, c'était aussi une question euh, éthique qui me convenait pas, je voulais pas apprendre à me servir d'une arme, en fait. Pour moi, c'était pas compatible. D'apprendre okay. à sauver des hommes et d'apprendre à se servir d'une arme. C'était mon choix de me dire euh, non. Ok. Et euh, du coup, ouais, tu rencontres cette femme pompier, tu décides que bah, finalement, c'est pas ta voix. C'est ça, ouais. Et ensuite Et ensuite, et ensuite euh, alors je continue un peu à, professionnellement à travailler ou à faire euh, des emplois alimentaires. Mmh. Mais en fait, en parallèle, euh, je faisais toujours de la danse. Ok. Alors de la danse, euh, je travaillais surtout beaucoup ma souplesse avec une prof de contorsion en fait, euh, parce que à faire beaucoup de courses à pied ou, <rire> ou d'autres ou de l'athlétisme aussi, euh, bah ça rigidifie beaucoup le corps. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, j'ai trouvé cette prof euh, grâce à une prof de pole dance en fait, okay. qui prenait des cours de contorsion avec euh, cette dernière, et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre ses cours régulièrement. Et en fait, c'est vraiment cette prof qui m'accompagne aussi dans mon, dans mon parcours de recherche de danse, euh, d'expression corporelle. Mmh. Euh, parce qu'elle elle a vraiment un côté très bienveillant. Et, et du coup, ça, ça donne vraiment, ça éclaircie. C'est pareil, la danse, du coup, il y a vraiment plein de, de types de danse, il y a plein de, de mouvements possibles. C'est un peu comme, euh, comme la littérature. Mmh. <rire> Et, euh, et donc, du coup, là, voilà, c'est parti sur plus une recherche artistique, un petit peu. D'accord. De, ch de, de chercher quels vont être, en fait, les, les styles de danse qui me, qui me plaisent. Donc, il y a d'abord ce travail avec cette prof de danse, qui était les week-ends ou les soirs en semaine aussi, pour s'entraîner. Et il y a aussi au cirque aussi. Ok. Le cirque de Nanterre, qui est une association. Où là, c'est un peu pareil, il y a des cours euh, du soir, pour amateurs, pour semi-professionnels. Et il euh, y a un peu... Euh, un melting pot de plein d'artistes et de, de non-professionnels qui s'y retrouvent. Mmh. Et en fait, ça permet vraiment d'apprendre à, à comprendre son corps, à travailler plein de choses. Et là, pour le coup, à Nanterre, je travaille surtout les, la souplesse aussi et okay. les équilibres sur les mains. D'accord. Pour vraiment apprendre un peu à contrôler son corps, à, à, à comprendre comment on fonctionne en fait. <rire> Ok, si on parle un, un peu de, de ce que tu fais maintenant, donc euh, tu nous as dit, euh, là tu as choisi d'arrêter euh, de travailler à temps plein Oui, exactement. Donc là du coup je fais le choix, je viens de terminer du coup une mission chez Vinci Autoroute. Okay. Euh, donc là pareil, ça va me changer complètement de passer sur un autre rythme de travail mmh. qui va, euh, va s'articuler plus à mi-temps pour avoir euh, bah, toujours ce, au moins ce loyer à la fin du mois. <rire> payer le loyer à la fin du mois et euh, et à côté en parallèle du coup de, de prendre des cours de préparer en fait une audition aussi pour une formation de danse ok euh, là je cherche encore j'ai une idée sur la formation que je voudrais faire mais je voilà je, je laisse un peu de temps je me laisse le temps de rencontrer des personnes aussi qui ont fait cette formation de mmh. voir un peu comment ils s'en sortent derrière aussi qu'est ce qu'ils font comme projet artistique comment ils arrivent à en vivre et euh, et du coup, euh, bah voilà l'idée c'est vraiment d'avoir un emploi à mi-temps et à côté de s'entraîner et de préparer euh, des auditions ou des spectacles aussi. Si on parle un peu de, de quotidien, qu'est-ce que c'est toi ton quotidien Est-ce que toutes les journées se ressemblent Est-ce que toutes les semaines se ressemblent alors là, justement, je suis en train de, en pleine transition, parce okay. que avant, elle se ressemblait <rire> avec le boulot à temps plein, et maintenant, elle commence à ne plus trop se ressembler. Okay. Donc, je pense qu'il y a une petite phase aussi où il faut se laisser le temps de, voilà, de. de... C'est le... pas, un... pas quelque chose d'effrayant de, de se lever en se disant. Euh... Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui <rire> Qu'est-ce que je vais faire demain Il y a une part de nous qui est un peu effrayée, ouais, ouais. complètement. Et puis après, en fait, très vite. Euh... Le fait d'avoir noué des amitiés au cirque, bah les gens, en fait, ont, ont déjà cet emploi du temps, en fait, quelque part, euh, la journée. Et très vite, du coup, ça va s'articuler en hein, bah, « tiens, tu t'entraînes tel jour, bah, je me joins à toi. Ah tiens, tu fais ça tel moment, bah, je me joins à toi. » Et du coup, finalement, on trouve de quoi combler. Et, ouais. on... et après aussi, c'est soi-même, en fait, de se dire bah, « voilà je veux prendre deux heures pour moi, pour m'entraîner, pour m'étirer, pour, euh, pour faire les choses. » Euh, c'est aussi l'occasion de prendre quelques cours particuliers si on, si on peut euh, parce que bah, les profs vont être beaucoup plus disponibles en journée et on travaille pas aussi de la même façon le matin ou le soir après une journée de travail et ça le corps il le ressent beaucoup en fait et c'est impressionnant de voir que euh, bah, on va avoir des heures on va être beaucoup plus opérationnel le corps il est beaucoup plus euh, à même de travailler et il y a des heures forcément à 10h du soir après le boulot c'est beaucoup plus fatigant et même de se concentrer pour faire les choses, en fait. Pourquoi est-ce que tu décides de sauter le pas maintenant Pourquoi est-ce que euh, ça s'est pas fait il y a quelques années Pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, bah finalement, je veux le faire dans quelques années, mais j'ai envie euh, de travailler dans l'agroalimentaire, euh, de travailler dans un gros boulot pour mettre de l'argent de côté, par exemple Pourquoi maintenant Maintenant, parce que euh, pour ma part, il y a vraiment un petit peu... Euh... Un déclic personnel ok et parce qu'avant je m'en sentais pas capable en fait je sentais qu'il y avait une trop grande pression familiale ok et qu'est-ce qui fait que maintenant euh, tu t'en sens capable ben parce qu'on sent à la fois moi je me sens à la fois plus forte en fait mmh. plus forte pour euh, faire mes propres décisions prendre mes propres décisions faire mes choix et avancer et cette libérer cette libéré aussi quelque part de de la pression et de l'envie des autres en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent penser à notre place, nos parents aussi, je sais que c'est pour notre bien mais en fait inconsciemment ils veulent vraiment qu'on qu prenne une direction, alors qu'en fait parfois c'est pas du tout cette direction là qu'on veut prendre, et, et en fait euh, après c'est propre à chacun de, de savoir s'affirmer en fait, et de savoir dire bah... Politiquement correct avec eux, hein, avec beaucoup de diplomatie, <rire> beaucoup d'amour aussi, de leur faire comprendre que, bah, qu'on les aime, mais que on veut pas finir, enfin, que je ne voulais pas finir dans un bureau et plutôt être euh, sur une scène ou donner des cours ou, voilà, avoir euh, plus un côté euh, artistique dans ma vie que de rester trop confiné euh, entre quatre, euh, mmh. quatre murs, quoi. Dans ces moments-là, c'est, c'est compliqué de gérer l'entourage en plus, c'est ça? De se par... dire, je suis dans une période où euh, je me pose plein de questions. Et, euh, et euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire euh, si on euh, si n'a pas un entourage bienveillant C'est parfois difficile, oui, effectivement. Euh, je pense que ce que je fais simplement, c'est de se protéger, d'expliquer de, de, ce qu'on fait, mais sans forcément donner tous les détails, parce que parfois, ça les inquiète pour rien, en fait. Et finalement, euh, je me suis rendu compte que parfois, à trop vouloir leur expliquer ce que je faisais, ça les inquiétait encore plus. Donc parfois, il valait mieux que le passage passe, que je leur dise après. <rire> Et finalement, c'était pas plus mal. Okay. Ça évitait beaucoup d'émotions un peu négatives de leur part. Et puis voilà, c'est comme ça que du coup... Euh on arrive petit à petit à avancer, et puis eux voient que tout va bien, qu'on avance, qu'on n'est pas dans une galère monumentale et qu'on arrive à, voilà, à, avoir, à garder un certain cap. <rire> et c'est pas trop dur de changer de, de train de vie euh, Dur dans quel sens D'un point de vue financier D'un point de vue financier, est-ce que ça implique des sacrifices en se disant ok, bah. Moins de sortie, moins de loisirs ou... Euh... Alors, je le vois pas d'un point de vue sacrifice. Okay. Parce que euh, Parce que dans ma tête, c'est plutôt... bah j'ai pas besoin de toutes ces soirées. j'ai pas besoin de, de boire autant. Donc, en fait, euh, l'argent que je vais pas mettre dans, dans ces activités-là, bah, je veux le mettre autre part, en fait. Ou je veux le garder aussi euh, pour financer la formation. Euh, c'est vraiment plus... Euh, c'est plus un petit peu gérer son budget, en fait. Je le vois un peu comme de la gestion de projet, sauf que c'est de la gestion de projet personnel. Ça veut dire que cette fois, bah, le budget, on va essayer de, de l'optimiser au maximum. Mm -hmm. Et après, ce qui est étonnant, c'est que sur Paris, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein d'endroits où finalement, euh, c'est pas forcément... C'est gratuit parfois de s'entraîner, de pouvoir s'entraîner, en okay. fait. Il y a des endroits euh, qui proposent ça à Paris. Il y a des endroits aussi où c'est pas très cher de prendre des cours. Les, euh, les associations de cirque, par exemple, sont un, une très bonne école. C'est vraiment accessible et il y a vraiment un panel de personnes aussi qu'on rencontre et qui sont vraiment très stimulants. Mmh. Donc, il y a vraiment, en fait, euh, quand on cherche à droite à gauche et quand on veut un petit peu voilà trouver un, un juste équilibre financier, c'est possible, en fait, c'est vraiment possible. Après, c'est plus une volonté soi-même de s'entraîner. Il y a plein de choses qu'on peut faire seul, en fait, c'est à dire qu'on va prendre les cours, on apprend des bases, des bases de travail, des bases de travail de son corps, de souplesse, d'exercice. Et en fait, on peut aussi tout simplement les travailler chez soi. Alors c'est pas motivant parfois, on peut se retrouver à plusieurs, enfin, il y a plein de choses, c'est vraiment après se poser des questions et se dire ok, qu'est-ce qui me plaît, comment j'aime travailler en groupe, est-ce que je travaille seul ou est-ce que je travaille en groupe, enfin, donc c'est, on apprend à travailler différemment en fait. D'accord, et euh, cette, alors je saute du, je saute du, euh, j'ai perdu l'expression mais c'est pas grave, du coq à l'âne c'est ça euh, comment est-ce que tes collègues et tes amis ont pris euh, cette décision quand tu leur as dit euh, « Ok, bah, en fait, je démissionne, je fais un job alimentaire et euh, <rire> bah, À la je fois, il y, ouais. y a de tout. Parce qu'on sent parfois les regards très admiratifs. Okay. On sent parfois le, le côté euh, très apeuré des personnes qui sont là, « Mais oh, elle est folle, comment elle va faire ?» etc. Il enfin, y, y a vraiment toutes les réactions autour de soi, c'est assez drôle à voir. Et puis, il y en a où ça leur donne aussi le déclic, en fait. Alors, pas forcément le déclic de plonger complètement dans une vie artistique. Enfin, puis même moi, j'ai quand même un filet de sécurité. Mais au moins, de changer de boulot, par exemple. Enfin, j'ai une collègue, justement, qui, elle, n'en pouvait plus aussi dans dans une des entreprises que j'ai croisées, et puis quand elle a vu que je partais et que <rire> je prenais mon petit baluchon et je faisais « bon, salut, je m'en vais, j'en peux plus !» Et ben, on emmène aussi des gens autour de soi pour, pour au moins qu'ils aient le déclic de se dire « bon, bah, c'est pas normal de rester dans un univers malsain, en fait. » On a le droit de partir, on a le droit d'avoir accès à un emploi beaucoup plus euh, sain, quoi. D'accord. Euh... C'est quelque chose dont on a un peu parlé, mais euh, tu disais que effectivement, tu as fait pas mal d'activités sportives, de l'athlétisme, maintenant tu fais la danse. Oui. Et euh, est-ce que tu penses que, euh, que bien connaître son corps, ça aide à bien se connaître soi-même Oui, je pense que ça aide beaucoup. Euh, ça aide, et, euh, et à la fois, c'est vraiment aussi la rencontre clé de certaines personnes en fait parce que il euh, y a vraiment des professeurs qui vont être beaucoup plus attentifs et qui vont faire en sorte de nous apprendre à comprendre notre corps. Mmh. Et ça pour le coup, c'est vraiment très précieux. Et après la... quand on a un petit peu les bases de compréhension, on arrive soi-même déjà beaucoup plus à s'écouter et à faire attention aussi à soi et à voir vraiment le corps comme un outil auquel on pendant lequel on doit faire attention. Alors ça veut pas dire qu'on doit rien faire du tout ou... mais c'est c'est le juste équilibre quoi et c'est c'est c'est sous forme de techniques c'est aussi euh, comment dire euh, faire des massages par exemple de temps en temps euh, aller voir des ostéos essayer différentes techniques en fait euh, quand on travaille avec son corps du coup ce qui est intéressant c'est après d'approcher différentes euh, différentes techniques de soins aussi mm -hmm. enfin il y a plein de choses il y a il y a plein de choses à faire il y en a qui marchent il y en a qui marchent pas enfin faut pas forcément rester figé sur une seule approche euh, et c'est intéressant du coup de voir de voir tout ce qui existe, en fait. Par exemple, j'essaie beaucoup la médecine chinoise, avec mmh. l'acupuncture. Sur moi, ça marche. Euh, sur d'autres personnes, ça peut ne pas marcher. Et voilà, on a des... Après, on le sent, en fait, tout de suite, avec un muscle qui va, qui va se délier. On va le sentir dans sa souplesse, dans la manière dont on va travailler quelques jours après, en fait. Et, euh, et on voit qu'en fait, qu'on progresse. Et c'est tout simplement euh, gratifiant. D'accord. <rire> voilà. Ok. Et euh, est-ce que tu penses que tu danses pour toi ou est-ce que tu danses pour les autres C'est marrant parce que euh, c'est un prof de hip-hop qui m'avait dit ça. Et en me voyant danser, il m'avait dit Non, mais Mélanie, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord danser pour toi, en fait. Ouais. Et, euh, et puis, à force de continuer et de voir qu'il y a parfois beaucoup de joie qui se dégage autour, quand on danse, quand on partage quelque chose, qu'en fait, finalement, j'en arrive à penser que. On danse aussi quelque part pour les autres, dans le sens où ils voient quelque chose de nous, ils voient une, une part parfois très vulnérable, une, une part sensible, une part artistique, une part... Et en fait je pense qu'il y a vraiment euh, un échange en fait qui se produit. C'est-à-dire qu'à la fois on danse pour soi, mais on se rend compte que ça provoque aussi quelque chose chez la personne en face. Et c'est ça qui est génial finalement. Parce que je pense que si on était que tout seul à danser, ça ferait pas la même chose. Et si finalement il y a ce côté euh, de groupe, d'ensemble, eh ben il y a vraiment aussi une, une nouvelle énergie qui se crée. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans la danse. D'accord. La danse c'est un peu un, un moyen d'expression aussi. Oui, complètement. Tu peux faire passer pas mal de messages en. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut qu'on peut faire passer par la danse en fait. Et parfois ça a beaucoup plus d'impact qu'un long discours. Mm -hmm. <rire> ça va vraiment toucher un autre endroit, du corps, de l'esprit, les gens. Et je trouve que oui, c'est un très beau moyen d'expression. D'accord. Et, et, et oui, donc tu me disais que c'est un peu tous ces fils qui t'ont permis de prendre conscience que tu adorais être bah, plus sur une piste ou sur une salle à t'entraîner que rester assise dans un bureau. Oui, exactement. Ok, ok. Euh, du coup, si on, on parle capital, capitalisation... Euh, Qu'est-ce que tes premières expériences t'apportent enfin, Comment est-ce que tu capitalises sur tout ce que tu as appris Est-ce que tu te dis pas, ma euh, main c'est du temps perdu, j'aurais pu faire de la danse euh, beaucoup plus tôt Non, je... il m'est arrivé de penser ça, oui, mm -hmm. mais après je, me... je l'ai effacé parce que en fait c'est comme ça, c'est tout. Et je suis passée par un parcours d'école d'ingénieur, à rentrer dans le monde professionnel et puis et puis à faire de la danse en parallèle et puis là, à vouloir l'intégrer beaucoup plus dans mon univers. Euh, donc au final, non, vraiment, je retiens quand même de beaucoup de choses ouais. grâce à ce parcours parce qu'il y a d'abord beaucoup de rencontres en fait et ça permet vraiment de se construire et d'apprendre sur soi. Et même si on part dans des directions diamétralement opposées, comme aller faire six mois en Afrique, on peut se dire que, bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément en train de travailler mes bases de danse classique. Mais en fait, on, on côtoie aussi des personnes qu'on n'aurait jamais côtoyées, en fait, en Afrique. Et il y a aussi quelque part une, une forme artistique aller voir des danses au village et de voir qu'il y, y a ce côté tout de cérémonie, en fait, autour de la danse. Nous, on a quelque part perdu. Mmh. Et qui, pour eux, bah, euh, résiste un petit peu, même si, effectivement, ça tend à se perdre complètement dans les villes, mais dans les campagnes, il euh, y a quand même ces rituels de danse, en fait, qui continuent de s'opérer. Et c'est hyper intéressant de voir, en fait, que la danse, elle s'articulait dans leur vie, en fait. Et que nous, on s'en est détaché progressivement. Mmh. Enfin, on la réintègre, mais de manière un peu plus éparse ou de manière plus addictive quand on va juste en boîte ou quand on fait que. Enfin, c'est marrant de voir qu'on a pu intégrer ce, ce côté cérémonie, en fait. Et en Afrique, euh, il perdure encore un peu. Et c'est, du coup, c'est hyper intéressant d'un point de vue sociologique de voir, voilà, comment ils articulent ça et comment, en fait, ça, ça c'est très libérateur. Et c'est, il y a vraiment un côté aussi où ils sont tous ensemble, en fait, à avoir ce, à être là pour ce passage de vie, alors c'est soit des passages de naissance, soit c'est pour des décès, ou des passages de mort, mais pour ces transitions en fait de la vie, et que la danse, elle accompagne en fait à chaque fois ces transitions de vie. Et en fait du coup, cette toutes ces expériences à chaque fois, m'ont permis d'apprendre ça en fait. Et même si c'est dans le monde professionnel, voilà, ça permet aussi de de voir des choses, de voir d'autres euh, d'autres aspects de la vie et qui me permettre de nourrir des choses, de nourrir moi une certaine créativité, une certaine... ça va permettre de m'apprendre quelque chose en fait. D'accord. Si tu pouvais revenir en arrière, euh, mettons il y a 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que tu ferais différemment mmh, Il y a 5 ans, 10 ans <rire> C'est paradoxal parce que euh, justement il y a 10 ans, je me suis cassé la jambe okay. en année terminale. Et euh, je voulais partir en STAPS. Je voulais faire du sport parce qu'effectivement j'en avais toujours fait beaucoup euh, depuis mon plus jeune âge. Et euh, effectivement quand on se casse la jambe, euh, ça allait être un peu compliqué d'arriver en première année de STAPS euh, <rire> en ayant fait de la rééducation euh, toute, toute la saison d'été. Euh, et donc ça n'a pas été possible. et Mais après c'est comme ça, enfin c'est aussi la vie et... Et je pense que je ne cherche pas forcément à, à revenir sur un moment précis pour me dire que j'aurais dû prendre une autre direction, à un rond-point, mais la direction, elle s'est faite comme ça et qu'il <rire> faut continuer à avancer comme ça. On aborde le, le mot de la fin, donc est-ce que tu aurais une anecdote et un conseil euh, Si on commence par l'anecdote, par exemple. Une belle anecdote. Tu parlais d'un moment cocasse pendant un, un, un entretien d'embauche, notamment. <rire> ah oui, c'est drôle ça. Euh, effectivement, c'était euh, <rire> dans mes phases de recherche d'emploi. Mm -hmm. Je me retrouve face à un recruteur qui me demande quelles sont mes activités euh, euh, extra-professionnelles. Okay. Et, euh, et je lui réponds que je fais du tango Argentin <rire> Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette réponse parce qu'il expose de rire. Okay. <rire> Et du coup, j'ai vraiment dû insister en lui disant Si, si, je, je danse. Ça se voit pas forcément dans cette tenue, mais je, je danse à mes heures perdues. Et, euh, et oui, du coup, c'est marrant de voir la réaction des, des gens en face, en fait, qui sont parfois très surpris de se dire Alors maintenant, je commence à avoir plus de 30 ans, donc c'est beaucoup plus. Les gens là l'accepte ou l'entendent plus facilement, mais c'est vrai qu'à 25 ans, quand je disais que je faisais du tango, euh, c'est vrai qu'il y a un petit regard un petit souriant de se dire « Ah, c'est des danses de vieux <rire> !»« Pourquoi une jeune, elle fait du tango argentin ?» <rire> mais, euh, mais en fait, euh, oui, c'est ça qui est, qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des stéréotypes, en fait, et... Au lieu d'accepter et de se dire « ah bah tiens c'est génial, euh, comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce que vous faites euh, ?» Non, il y a un petit peu ce, cette distance qui est mise et, et ce petit rire un petit peu euh, mesquin parfois. <rire> Mais bon. D'accord. Et, et un conseil bah, Un conseil, euh, je dirais c'est de continuer à faire, euh, à faire son petit travail d'enquêteur quand on cherche un peu où on, où on est et de vraiment pas désespérer, et de vraiment de continuer, de... Pas... d'y mettre une belle énergie, et de... surtout de voir les autres aussi comme des... comme une forme de professeur, ou de donneur de leçons. enfin pas de donneur de leçon, mais de... Euh, ils ont quelque chose à nous apprendre, en fait. Et simplement d'écouter, et de se dire, bah tiens, c'est intéressant, j'apprends ça. D'observer aussi, et... Et ça aide beaucoup, en fait, pour essayer de se construire, de trouver les bonnes personnes aussi à qui parler. Euh... Tu disais tout à l'heure que c'était important de, de s'entourer. Ouais, de s'entourer euh, de personnes qui, qui peuvent nous accompagner, d'amis aussi qui sont bienveillants, qui, qui vraiment, parfois, quand on n'en peut plus et qu'on ne sait pas trop où on en est, euh, pouvoir au moins leur passer un petit coup de fil ou un appel ou avoir un mot réconfortant, en fait, de leur part. Ça aide beaucoup, en fait. <rire> Parce que c'est vrai que parfois, c'est pas forcément évident d'avancer quand on est un peu à contre-courant. Et, mmh. puis, et puis aussi, ça, <rire> ça aide ça d'avoir aide du monde qui soutient. quoi. Ok. Merci Mélanie. Merci Patou. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre 5 étoiles sur iTunes, mettre un commentaire et même à partager. Mais surtout, parlez-en autour de vous. C'était Patrice pour les autres. Merci et passez une bonne journée.